je vais faire quelques rappels sur le type de base en Java. Alors avant tout c'est important de définir ce qu'est un type. Un type détermine le contenu d'une variable. En fait une variable il ne faut pas voir ça comme autre chose qu'un espace mémoire pour lequel on va avoir une taille, la taille des informations qu'on souhaite contenir dans la variable, et euh, derrière cette notion de type, vous avez également la notion d'opérateur autorisé. C'est-à-dire que si je décide qu'une variable X est de type entier, eh bien, je vais avoir besoin d'un espace mémoire de 32 bits, soit 4 octets, et que je vais avoir le droit d'utiliser sur cette variable les opérateurs arithmétiques et de comparaison tout simplement. Et puis on peut avoir dans certains langages, c'est le cas en Java, des, des, des, des valeurs par défaut qui sont déterminées au niveau de l'initialisation de la variable. Alors dans ce langage... Comme Java, on a ce qu'on appelle un fort typage. L'intérêt du fort typage, c'est que si j'ai décidé qu'une zone de mémoire, une variable, avait un type donné, eh ben je ne peux pas mettre autre chose dans cette variable. Et ça, c'est extrêmement important par rapport à des langages un peu plus anciens euh, ou même l'assembleur, où finalement on a les zones de mémoire de façon complètement brute et on fait absolument ce qu'on veut. Il faut savoir que dans un ordinateur, la mémoire, ce qu'on met dedans, c'est nous qui décidons de la manière dont on l'interprète. Et finalement, rien ne nous empêche de lire une séquence de mémoire qui contient des instructions et de décider que c'est des données. Bien évidemment, euh, ça pose un petit peu des problèmes et d'ailleurs, euh, c'est la base d'un certain nombre d'attaques euh, par par exemple injection de code où on injecte des données qui correspondent en fait à du code dans la mémoire à un endroit qu'on pourra ensuite exécuter. Java propose un certain nombre de types que j'appelle ici primitifs, même si vous verrez, on peut qualifier ça d'abus de langage en certaines situations. Le premier, c'est les booléens. Les booléens, vous avez deux valeurs, false et true, et false, c'est la valeur par défaut. Et s'il s'agit de faire des comparaisons entre les deux valeurs de ce type, eh bien, il est décidé que true est supérieur à false parce que, par convention, true c'est 1 et false c'est 0. Le deuxième type que vous avez, c'est le type caractère, char. Ce sont des unicodes sur 16 bits, donc 2 octets. On peut mettre quand même pas mal de choses à l'intérieur. Et c'est délimité par un code, une apostrophe. Vous avez ensuite des types entiers. Donc, euh, ils ont tous le même comportement. Première chose, c'est que c'est... Une valeur par défaut qui vaut 0, vous avez tous les mêmes opérateurs. La seule chose qui va distinguer ces types, c'est la taille de mémoire pour les stocker. Donc byte, c'est simplement 8 bits, short, c'est 16 bits, in, c'est 32 bits, long, c'est 64 bits. Complément à 2, cest à dire que vous allez pour n bits de moins 2 puissance n-1 à plus 2 puissance n-1, moins 1 puisqu'il faut stocker le zéro quelque part. Mais ça c'est classique du complément à 2 Ensuite vous avez les types décimaux. Alors vous avez deux types décimaux euh, prédéfinis qui sont les flottes et les doubles, même topo. Là vous avez exactement euh, la valeur par défaut. Alors, vous remarquez que ce n'est pas zéro, la valeur par zéro c'est 0.0. On a en engage fortement typé pour lequel 0 ici et 0.0 sont deux choses distinctes. Pour nous, mathématiquement, c'est la même valeur, mais non, parce que d'un point de vue de typage, c'est une valeur dans une représentation qui est interprétée comme un entier, l'autre dans une représentation qui est interprétée comme une valeur décimale. On va voir comment on représente, on peut représenter les décimaux dans le l'angage de programmation. Et là aussi, la différence c'est la taille. Alors le dernier type, que j'ai mis dans les types primitifs, n'est pas véritablement un type primitif, même si dans la documentation Java, on dit qu'on s'en sert un peu comme un type primitif, mais c'est euh, pratique, je ne vais pas faire une séquence string pour lui, c'est le type string, string c'est un tableau de caractères, unicode, 16 bits, et ils sont délimités ici par des euh, guillemets. Voilà. Donc c'est archi classique et extrêmement simple. Petite discussion sur la représentation de nombres réels. En fait, il y a deux techniques de représentation des nombres réels. C'est un très très gros problème en informatique. Euh, la première, c'est la virgule fixe. Donc en fait, mon souci, si vous voulez, c'est que euh, ces grands ensembles de nombres mathématiques, que ce soit n, z, ici on représente z dans les entiers puisqu'on va vers des négatifs, eh bien en fait, euh, ils ont le mauvais goût d'être infinis. Alors l'infini en informatique, on ne sait quand même pas très très bien gérer. Donc en fait, ce qu'on va faire comme façon de représenter les choses, c'est qu'on va décider que j'ai une largeur de bits qui va être fixée, et cette largeur de bits, je vais donc permettre de pouvoir y stocker des chiffres. Donc là, je prends un exemple simple avec des chiffres décimaux, et en fait là ici, j'ai une précision de quatre chiffres, et je vais dans ce qu'on appelle la représentation en virgule fixe, décider de mettre à un endroit arbitraire qui ne changera jamais, et eh bien la virgule. Donc ici, j'ai laissé que sur mes quatre chiffres significatifs, j'aurais deux chiffres avant la virgule, deux chiffres après la virgule. Alors ça a quoi comme conséquence La conséquence, c'est que eh bien, je vais pouvoir représenter l'intervalle, donc on suppose qu'ici je peux stocker un signe, bien évidemment, donc ici je vais pouvoir aller de moins 99,99, ,99, puisque je suis à quatre chiffres décimaux, jusqu'à plus 99,99. 99, et puis au mieux, je peux stocker un 0. Et la conséquence de ça, c'est que sur cet intervalle, certes pas très grand, eh bien, je peux par contre donner la précision. C'est-à-dire qu'en fait ma précision elle est de 0,01. Je ne peux pas aller au-delà. C'est-à-dire qu'en fait si je veux ajouter 0,0001 eh bien en fait j'aurai un problème pour représenter 0,0001, il va disparaître, donc vous voyez l'idée de cette notion de précision. Mais par contre c'est intéressant c'est que sur tout l'espace de l'intervalle de ce que je peux représenter, eh bien l'intervalle minimal, eh bien il est constant, c'est 0,01 entre deux nombres, entre deux successeurs immédiats. L'autre représentation c'est celle des flottes. Euh, eh bien, euh, c'est ce qu'on appelle donc, la virgule flottante. Donc là, on va changer la façon dont on prend les choses, on a toujours le même problème, mais on va dire, voilà, je vais utiliser certains chiffres pour stocker un exposant et certains chiffres pour stocker ce que j'appelle la mantisse. La mantisse, c'est les chiffres, je vais normaliser ça, et pour obtenir la valeur de mon nombre, je vais multiplier la mantisse par la base à la puissance de l'exposant. Toujours ici avec b égale 10, et puis on représente des nombres donc, Décimaux. Donc ça veut dire que je vais pouvoir avoir un intervalle de représentation beaucoup plus vaste, donc je suppose ici que je peux stocker un signe pour l'exposant et un signe pour l'aventisse. Le... Je peux aller de moins 99 10 puissance 99 à plus 99 10 puissance 99, et puis aux alentours de 0, parce que je peux représenter 0 bien évidemment, je peux avoir une précision très précise, je peux représenter un 10 puissance moins 99. Et c'est là qu'on touche d'où la grosse différence avec la virgule fixe, c'est que, en fait, l'intervalle qui sépare deux nombres que je peux représenter, qui sont des successeurs dans ma représentation, et eh bien ici, aux entours de 0, au centre mon intervalle va être très réduit, puisqu'il est de l'ordre de 10 puissance moins 99, mais par contre, quand je suis au bord de l'intervalle, eh bien il va être très élevé, il va être de l'ordre de 10 puissance 97 ici, puisque je peux représenter en gros deux nombres. Donc, vous voyez que je vais avoir une précision qui va dépendre de l'intervalle. Alors, évidemment, euh, ça pose toute une série de problèmes qui sont complètement en dehors de, de, de l'objet de secours, mais auxquels euh, il me semble important que vous soyez euh, confrontés, ne serait-ce que pour votre culture. Eh bien, on parle de stabilité numérique, et il y a tout un point de l'informatique où euh, on se pose la question de faire des calculs Stable, parce que quelque chose qui va avoir, avoir un comportement, une fonction qui va avoir un comportement mathématique, et eh bien si vous l'implémentez mal, le comportement en informatique ne va pas correspondre au comportement mathématique, c'est un petit peu gênant quand même comme situation. A titre d'information, ça a amené par exemple euh, des catastrophes comme euh, des fusées qui ratent euh, leur cible ou des choses comme ça. On va s'intéresser à un petit exemple simple qui va me permettre d'illustrer cette notion de type. Donc on va représenter une classe étudiant. Un étudiant, on va constater dans un premier temps que c'est son nom, son prénom et un numéro d'étudiant. Alors dans une classe, vous avez trois choses. Java est un langage objet. Vous avez des attributs, un constructeur et des méthodes. On reviendra là-dessus un peu plus en détail. Et en fait, donc ici, puisque je vais pouvoir dans ma classe dire qu'un étudiant, c'est un nom, un prénom et un numéro de manière à ce que si je crée deux instances de classe, deux objets différents, et eh bien j'ai pu savoir deux étudiants dont le contexte qui est caractérisé par cet attribut va être différent, eh bien je vais donc avoir euh, un nom de type string, un prénom de type string, un numéro de type int. Et vous voyez qu'effectivement, bah, la syntaxe est assez classique pour ceux qui ont fait du C, elle ressemble beaucoup. Ensuite, je vais avoir un constructeur. Le constructeur, je peux avoir plusieurs constructeurs, c'est un opérateur qui va me permettre de créer un objet. Et en général, ce qu'on a envie de faire quand on crée un objet, c'est de donner des valeurs initiales. Donc là, ce que je vais faire, je vais, quand je crée un objet, je peux décider de créer un étudiant sans lui affecter un numéro, mais je considère qu'un étudiant, il a forcément un nom et un prénom. Donc, on ne peut pas créer un étudiant sans transmettre un nom et un prénom. Et donc, par conséquent, je crée ici le constructeur correspondant. Et puis, j'ai des méthodes, Ici, si je dis qu'elles sont publiques, donc elles sont utilisables, en dehors de la classe, sinon elles ne sont utilisables que dans les méthodes publiques de la classe ou les autres méthodes de la classe, mais on en reparlera plus tard. Et ici j'ai une méthode qui me permet d'affecter un numéro d'étudiant, qui va simplement modifier euh, le contexte de l'objet courant, et puis une méthode qui se contente de me faire un affichage euh, suivant un certain format. Maintenant regardons euh, comment tester cette classe étudiante. J'ai déjà parlé dans une autre séquence de cette notion de classe principale. Donc ici j'ai la classe principale euh, et euh, vous voyez j'ai tout mis dans un fichier donc l'autre n'était pas public et cette classe là elle est marquée comme étant publique. Et puis du coup comme c'est la classe principale elle doit exporter la fameuse méthode main et là aussi je n'utilise pas euh, les arguments. Donc dans cette classe principale je crée deux variables qui vont être de type étudiant. Donc en fait quand je fais ça, je crée une référence vers un objet. Évidemment, par défaut, la référence n'existe pas, puisqu'il faut que je crée ici les deux étudiants, donc je crée gendarme et policier, et puis je leur affecte ici un numéro, et puis ici, j'affiche les étudiants euh, que j'ai créés. Donc, sans surprise, si j'exécute ce code, je vous fais grâce de la partie compilation, et bien j'ai l'affichage qui correspond à ce que j'ai écrit. On a également en Java des types énumérés. Alors là, je vais prendre un petit exemple, je fais ici une classe euh, qui contient simplement un attribut, la taille d'un gobelet, et je vais dire que la taille d'un gobelet, ce n'est pas 1, 2, 3, parce que ce n'est pas pratique, je préfère avoir euh, des notations euh, symboliques, euh, je vais dire c'est petit, moyen, grand. Et puis ici, j'ai euh, ma classe qui va tester jus de fruits, donc je crée ici... Un objet de type jus de fruit. Je dis que cet objet il est de taille moyenne et puis je vais afficher euh, cela et, aux oh, surprises, l'exécution va donner. Euh... Alors il y a une petite remarque sur le type énuméré, c'est que les type énuméré en fait en Java pour chaque type énuméré il crée de façon implicite une classe. Il considère que c'est une classe en lui-même. Donc ça veut dire que vous pouvez créer des types énumérés dans des classes, mais vous pouvez aussi les créer en dehors de toute classe puisqu'ils sont considérés comme des classes eux-mêmes. Et euh, honnêtement, je pense que ça a plus de sens de créer euh, ce type dans des classes, mais c'est vraiment plus mon style personnel d'écriture en général. Voilà, merci de votre attention. À bientôt.